Et voici pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, le célèbre tour du roulement de ballon On applaudit l'artiste Bravo Bravo Pas mal Deux d'un coup Oh là là De plus en plus fort Quel équilibre ces acrobates Et maintenant les artistes vont se ranger du plus petit au plus grand Bah Tous les acrobates sont de la même taille, il n'y a pas de plus petit et de plus grand tu as raison, c'est le nombre d'éléments qui change C'est ça qu'on va compter Un acrobate plus une balle, ça fait deux éléments Ah oui Trois acrobates plus une balle, ça fait quatre éléments et donc c'est plus grand Allez, poussez Mettez-vous juste après les plus petits Et six acrobates plus une balle, ça fait sept éléments C'est encore plus grand Mettez-vous en place le groupe des 7, juste après le groupe des 4. Ah, voilà l'oiseau comparateur. Il est d'accord avec notre rangement, tu as vu Il ouvre son bec vers le nombre le plus grand. Et maintenant, on change tout. On compte les éléments par couleur. Ah, ce n'est plus du tout la même chose. On doit tout comparer à nouveau. Alors, déjà, on compte les éléments. Ça fait 4 pour les jaunes, 6 pour les verts et 3 pour les rouges. Et ça fait 1 pour le bleu En plus, pour vraiment tout changer, on va les ranger du plus grand au plus petit, d'accord Pour ranger les nombres du plus grand au plus petit, je cherche d'abord le plus grand C'est le 6 Puis il y a le 4, le 3 et enfin je termine par le plus petit, le 1 Alors que pour ranger les nombres du plus petit au plus grand, c'est l'inverse je cherche d'abord le plus petit, le 1, puis il y a le 3, le 4 et je termine par le plus grand, le 6 Bravo tout le monde Grâce à vous les acrobates, maintenant je sais jongler avec les nombres On est prêt pour la suite du spectacle Attention, le numéro commence Et de 1, et de 2, et de 3 Bravo 1, 2, 3, 4, 5 points On devrait plutôt l'appeler 5 Ah oui, tiens Salut le 5 Et les autres Ils ont aussi un nombre écrit dessus Ça vous dirait les cubes d'encadrer le 5 alors avant le 5, par exemple le 2 Allez cube bleu, comme 2 est plus petit que 5, tu dois te mettre avant lui Et maintenant à toi cube jaune Pour encadrer le rouge, il faut maintenant un nombre plus grand Le 9, le 9 c'est très grand comme nombre Ah oui, ils sont vraiment bien rangés dans l'ordre ces nombres Du plus petit au plus grand 2 est plus petit que 5, qui est plus petit que 9 voilà un 5 bien encadré Enfin surtout quand ses copains arrêtent de bouger Mais comment on fait pour encadrer si on a des crayons, des balles et euh... <rire> des pommes Mais c'est pareil, on compte combien il y a de crayons 1, 2, 3, 3 On compte les pommes 5 et les pommes, on va les mettre après les crayons parce que 5, c'est plus grand que 3. Mais oui, les crayons, vous êtes très forts quand même. Il n'y a plus qu'à compter les balles et à les placer où il faut. 1, 2. 2, c'est plus petit que 3. Et maintenant, on fait quoi On encadre les objets rouges C'est facile, en fait. Pour encadrer un nombre, je dois en trouver un plus petit que lui... Et un autre plus grand que lui <rire> Ah oui, c'est très facile, sauf à l'heure du goûter Parce que le nombre de pommes, ça peut vite changer Je me demande si Aurélien a grandi depuis la dernière fois Aurélien, c'est qui ça Bah tu sais bien, Aurélien, mon copain diplodocus. T'as un copain diplodocus Mais il est gigantesque Comment tu fais pour savoir s'il a grandi Bah, je le mesure avec une grande règle, tiens. Allez Aurélien, donne la patte. En mesurant la largeur de ses pattes, je vois s'il a grandi. Oh, je vais te dire combien elle mesure. D'accord, mais d'abord, il faut mettre le zéro au début de la patte. Ensuite, il suffit d'observer les dizaines. La plus proche, c'est 80 et il faut encore avancer de 3. Donc elle fait 83 cm cette patte de dinosaure Oh, mais c'est qu'il a drôlement grandi, Aurélien La dernière fois que j'ai mesuré, ça faisait 68 cm. 68 C'est où sur la droite graduée Oh, c'est pas loin de 70 et on recule de 2. C'est là et quand il était tout bébé, il avait déjà ses grosses pattes Ses petites pattes de genou étaient aussi grosses que sa grosse langue d'adulte oh, bah Heureusement qu'il ne porte pas de chaussures hein Je me demande quelle serait sa pointure Sa pointure Je ne sais pas Mais quand il était petit, ses pattes mesuraient 44 cm 44, c'est plus petit que 68 Mais c'est déjà très grand pour une patte On le marque sur la droite graduée pour trouver un nombre sur la droite graduée, on cherche la graduation chiffrée de la dizaine la plus proche. Puis on compte les graduations pour atteindre le nombre demandé. Et comment on fera quand la patte du dinosaure sera plus grande que la règle On changera le dinosaure pour une girafe. Oh oui, c'est moins long. La prochaine fois, on mesurera le cou de la girafe. <rire> C'est quoi le plus grand Un escargot ou une sauterelle En tout cas, le plus petit, c'est la fourmi. Oui, mais la fourmi, ça se voit tout de suite qu'elle est plus petite. Un centimètre, c'est pas très grand. Pour l'escargot et la sauterelle, ce n'est pas si évident. Je dirais que l'escargot est parfois aussi grand que la sauterelle. Alors parfois, il peut être plus grand <rire> Oui, ça dépend s'il dort ou s'il a faim. Et une tortue qui mange de la salade, elle est plus grande ou plus petite Les tortues, les tortues, bah ça dépend lesquelles. Il y en a de toutes les tailles. Alors par exemple, une petite tortue de 8 cm, elle serait plus grande que la sauterelle et moins grande que l'escargot qui mange et Oui, parce que 8, c'est plus grand que 3 et plus petit que 9. Mais une tortue de 40 cm oh, Alors là, c'est la plus grande de tous. Parce qu'il y a deux chiffres. Le 4 et le 0. Un nombre à deux chiffres, c'est toujours plus grand qu'un nombre à un seul chiffre. Et une tortue de 20 cm hmm, Je regarde le chiffre des dizaines, c'est 2. 2, c'est plus petit que 4. Donc cette tortue-là se rangera avant la tortue de 40 cm. Et où on va ranger une tortue de 25 cm Le chiffre des dizaines est le 2, comme pour la tortue de 20 cm. Donc, on compare le chiffre suivant. 5, c'est plus petit ou plus grand que 0 Plus grand Donc 25, c'est après 20. Pour comparer deux nombres à deux chiffres, il faut comparer les chiffres des dizaines. Si ce sont les mêmes, il faut comparer les chiffres des unités. Comme ça, les nombres et les tortues sont bien rangés. Et une tortue géante de 2 mètres de long On la rangerait où <rire> oh, Ça, je crois qu'il vaut mieux la laisser dans l'océan. Hein <rire> Quand je serai grand, je serai fleuriste. Je ferai plein de bouquets de fleurs. Des très gros, des tout petits, des bouquets tout blancs ou tout roses. Et, et je vendrai des arbres aussi. Des arbres fruitiers. Parce que c'est bon les fruits. Ou alors je serai marchand et je vendrai les fruits. Des pommes, des poires, des abricots. Et je vendrai mes bouquets avec. Bien rangés. Du plus petit au plus grand. Tu veux installer tes bouquets par ordre croissant Comment vas-tu faire pour les ranger dans l'ordre euh, Déjà, je vais ranger le plus petit. Ça débarrassera un peu. Le plus petit de tous, c'est le 6. Il n'a qu'un chiffre, on le repère vite. Celui-là, on ne s'en occupe plus. Maintenant, il faut trouver celui qui se range juste après le 6. Je cherche le plus petit chiffre des dizaines. C'est le 1. On peut ranger le bouquet de 15 fleurs. Comme ça, il n'y a plus qu'à comparer les bouquets qui restent. Quel est le plus petit maintenant Ces deux-là ont le même chiffre des dizaines. Alors on regarde le chiffre des unités. Entre 8 et 3, le plus petit, c'est le 3. Le bouquet suivant a 23 fleurs. 23, c'est plus petit que 28. On peut ranger ces deux-là par ordre croissant. Il ne reste plus que le 35. Et voilà Je n'ai plus qu'à vendre mes bouquets maintenant. Plus ils seront gros, plus ils seront chers. On fait pareil pour les fruits comme ça, tu pourras faire tes prix. Pour les fruits, on va ranger dans l'autre sens. Du plus grand au plus petit. D'accord, par ordre décroissant maintenant. Pour ranger une liste de nombres, il faut choisir un sens de rangement. Puis on cherche le premier, on l'élimine de la liste et on recommence Oh là là Et si je vends des petits pois, je vais être obligé de les compter un à un <rire> Si tu comptes les fruits pour faire tes prix, il vaut mieux vendre des pastèques. <rire> Vas-y Anna, j'ai distribué. À toi de commencer. Pose ta carte. Je pose un 17, à toi de jouer Je pose un 13 Hé, hey non, non, non, non, le 13 ça ne marche pas Tu n'as le droit de poser que la carte qui vient juste avant ou juste après la mienne Le 16 ou le 18, c'est ça le jeu D'accord, alors celle-ci je la pose en dessous Euh, c'est dans les règles du jeu ça Bon d'accord, tu peux mettre ton 13 Moi je pose mon 12 et comme j'ai gagné, je rejoue Ah, Ça t'arrange hein Et tu es sûr que le 12 ça marche Bien sûr, quand on enlève 1 à 13, ça fait 12 C'est bien le nombre juste avant Et si c'est le nombre précédent, pourquoi tu poses la carte après Tu t'es trompé On peut les mettre dans le sens qu'on veut Il suffit d'écrire le signe plus petit que ou plus grand que dans le bon sens C'est comme le bec d'un oiseau qui serait très gourmand. Il s'ouvre toujours vers l'endroit où il y a le plus à manger. Bon, à moi de jouer. Un 14. C'est gagné. J'ai encadré le 13. Hé, hey, pas si vite. C'est mon tour maintenant. Le 16, à côté du 17. Et je rejoue. Et voilà, moi aussi j'ai gagné. J'ai encadré le 16. Encadrer un nombre entier par deux autres... C'est trouver celui qui est juste avant, puis celui juste après On peut même faire une chenille quand ils se rangent tous dans le même sens Et maintenant, une autre règle du jeu On doit encadrer à la dizaine près Alors d'après toi, quelle est la dizaine juste au-dessus du 26 hum, Le 30 Et la dizaine du dessous, c'est le 20 Bravo Encore gagné Encadrer un nombre entre deux dizaines consécutives, c'est trouver la dizaine qui est juste avant et celle qui est juste après. Oh, t'as eu trop de chance Tu vas voir la prochaine fois, je peux gagner aussi, tu sais. Je suis le numéro un, je suis un as